Pour une fois on commence par le haut, ouais, vrai. donc euh, au moins je n'ai pas à dire, euh, on va aller voir ce qui se passe parce que bon, on sait à peu près qu'il n'y a pas grand chose ici. Donc petite maison hein, en pleine campagne, euh, on l'a mis à l'honneur, voilà. Allez petite visite c'est parti Perché. Tu peux pas me toucher. Donc, euh, on a eu quelques renseignements sur cette maison. Ça serait une vieille femme qui, qui aurait été placée en maison de retraite. Et donc, la maison est restée euh, à l'abandon comme ça. Et, il reste vraiment euh, plus rien. Voilà. Son, euh, une bonne image vaut mieux qu'un bon discours. Voilà. Allez, go. Continue. a été vraiment petite donc euh, en supplément on a fait celle là qui est un peu plus grosse qui devait être très belle mais bon il reste plus grand chose non plus c'est okay. parti on est vrai ouais bah allez on va faire la visite okay. go Euh, la cave est vide, voilà. Il y a rien du tout. Et on voit qu'un endroit est squatté parce que, bon, à part les déchets, les tags, tout ça, euh, il ne reste plus grand-chose. Donc là, on est sûr qu'on ne tombera pas sur le propriétaire. Pas comme tout à l'heure. Pas comme tout à l'heure, effectivement, mais ça, ça n'a pas été filmé. Voilà. Allez, on va remonter. Alors, est-ce que tu nous fais un petit bilan, mais ça va être plus joli, ça devait être une très belle maison, mais euh, vide, il n'y a plus rien, euh, comme d'hab. Mais, euh, non, non, quand même content d'être venu ici. Là, c'est sympa. Euh... Attends, moi, je vais te dire un mot. Ouais. Tu n'as pas mis ton bonnet aujourd'hui Non, j'ai pas mis. Là, euh, pour info, il fait 30 degrés. Hein. J'ai quand même la cagoule. Bon. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ouais. <rire> Donc euh, la suite, bah, on verra si j'ai toujours euh, enlevé mon bonnet. Et ce sera au pro prochain épisode. Allez, salut